et pas du reste. Alors avec nous en direct, Jean-François Kahn. Jean-François Kahn, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous, êtes directeur du journal Marianne. Est-ce que vous, vous comprenez l'arrêt de cette émission D'abord, ce qu'a dit euh, Guy qui est juste à dire, ou non, ou avant, ce qui été dit avant, pardon. Euh, les, Par les, François Jost. Les médias, les maîtres des médias, mm. les petits princes des médias détestent qu'on fasse la critique des médias. En revanche, ils exigent d'avoir le droit, eux, de critiquer tout. Mais en revanche, qu'on les critique, leur paraît insupportable. — Mais quand qu on sais. arrête une émission qui a 12 ans, Daniel Schneiderman, c'est pas une, ça, une chasse aux sorcières. C'est une, une émission qui est usée, simplement. — Déjà, vous avez peur de ce que je dis. — Non, dans non, bah, j'ai pas mais peur. On est en, étant, en des direct et on a de vous, le le vous Donc vous ne, ne jouez enquêté, pas la parano, Daniel. — Vous avez enquêté. Vous savez bien ce qu'ils disent et pourquoi ils le disent. Vous le savez bien. C'est-à-dire que dans l'ensemble... En plus, Schneiderman, c'est vrai qu'il a insupportable. Une espèce d'arrogance, d'insolence insupportable. Donc pour vous, il est intouchable, Daniel Schneiderman, Jean-François Kahn. Jean-François Kahn, Daniel Schneiderman est intouchable. Daniel Schneiderman est intouchable, il y a 12 ans qu'il est là, l'audience de son émission baisse, le concept est usé, mais il ne faut pas le toucher. Mais non, mais attendez, mais... vous voulez qu'on qu vire tous les gens D'abord, son, son... l'audience ne... Bah, il est, est passé à 5,9 contre 8%. Je vais vous dire quelque chose, l'émission, le journal d'Antenne 2 de France 2 baisse totalement... Eh bien, est-ce qu'on va virer Pujadas Et surtout, est-ce qu'on va virer la directrice Non, mais on va ouais. réformer la rédaction, c'est prévu en, parler, en septembre. J'ai l'impression que ce que je vais vous dire vous fait peur. et que je vais dire, Arrêtez, ah là, arrêtez de jouer la parano Arrêtez et la parano Mais <rire> si, si c'est un peu ça vous allez dans mon sens Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire, tout fout la trouille, vous voyez eh bien, Mais on ne peut que... pas dire n'importe quoi, c'est -ce tout que la rédact... ah, je... bah, alors ne me donnez pas la parole si je dis n'importe quoi Alors, allez-y Prenez-la Non, mais c'est -ce, la... ce, ce que je fais la rédactrice en chef d'Antenne 2, dont le journal s'est dégringolé, et qui s'est mis toute sa rédaction à dos, elle va tirer Non, mais elle va Elle va et réformer ça. la rédaction Ah, bah oui Ben oui On ne répond pas à un problème par l'immobilisme C'est sa rédaction Oui C'est sa rédaction donc, euh, voilà. France 5 a expliqué qu'ils ont proposé à Daniel Schneiderman de faire évoluer l'émission. Il a refusé. Non, mais le type d'émission, cette insolence-là... Euh, je vous dis, on en a fait les frais en plus. Vous savez bien que cette affaire. Là, là, elle dérange. Vous savez bien que moi, ont voulu aussi le supprimer parce que, comme par hasard, c'est une rare émission de, euh, de débat où on dit certaines choses. François qui a, a démenti avoir ça. voulu vous savez, le supprimer. Vous savez bien que Daniel Mermet, que je déteste à part ça, mais qui ose dire des choses qu'on n'entend pas sur les médias, on l'a décalé pour qu'il ait moins d'auditeurs. Yeah. Enfin, vous ne le savez pas tout ça Ben bah non, vous me la les bah, membres bah, membres. Écoutez, on va prendre les vous je vais vous mettre au courant parce qu'il est temps que vous sachiez ce qui se passe, mon vieux. Bah, volontiers. Je, je, je, je pense que vous pensez. Vous êtes un peu dans la théorie du complot international. Ah oui, mais, bon. mais je suis dans le complot. Ça, alors, excusez-moi, ça fait 50 ans que quand on dit quelque chose qui dérange, ouais. le, on appuie sur le petit nez, vous savez, le petit, le petit bouton, mm -hmm. et on vous répond « Ah, vous êtes dans la théorie du complot !» Attends, mais arrêtez Regardez les choses en face ouais. bah, On ne les voit pas de la même façon, visiblement. Bah, parce que vous ne les regardez pas. D'accord, <rire> bah, c'est bien, la vérité est chez vous, donc. Ah non, mais j'ai ça, mais attendez, c'est je je dis pas je, je suis un constant moi qu'est-ce que j'ai à faire de Schellermann, sincèrement, je vous ai dit, comme dit comme on dit qui vous l'a dit, il arrête pas en plus de nous asticoter, c'est pas le problème.